Vous investissez notamment dans plusieurs régions dans le monde. Qu'est-ce qui motive vos choix Vous êtes dans différentes régions. Vous pouvez préciser éventuellement lesquelles et comment vous choisissez d'investir dans telle ou telle autre région. Quels sont les critères ou les motivations qui vous emmènent à faire vos choix d'investissement ben, J'investis dans des pays. Ben, J'ai deux types d'investissement. J'ai des investissements patrimoniaux et semi-patrimoniaux. Donc, patrimoniaux, ça va être dans des grandes villes comme par exemple, enfin, euh, dans des grandes régions comme par exemple, Île-de-France, Montréal, Québec. Après, ou dans ces régions, c'est voilà c'est difficile en fait que ben, le prix de l'immobilier connaisse euh, une chute fulgurante en mm -hmm. fait. Donc, euh, c'est des régions également où on capitalise énormément, on crée du patrimoine qu'on va pouvoir transmettre euh, aux générations futures. J'ai une autre stratégie où ben, je vais aller chercher du rendement. Donc, je vais aller dans des zones, par exemple, comme... Euh, l'Afrique francophone, Mexique, Indonésie, où les prix sont certes plus accessibles, où les rentabilités sont élevées, mais le risque également, il est assez élevé. Donc, okay. Je pense que tout le monde connaît le <rire> tout ce qui euh, tout ce qui voilà d'acheter peut-être un terrain avec un titre foncé qui a été vendu enfin qui a été proposé à je sais pas combien de avec personnes avec des multi des ventes, ouais, de ventes oui. multi donc voilà c'est ces risques là mais bon le gain y est également au rendez-vous quand on fait bien les choses donc voilà j'essaie d'adopter ces deux stratégies pour avoir un portefeuille équilibré, équilibré. même si voilà j'ai une perte dans un secteur ou dans une zone géographique voilà le fait que bah, je sois que je me sois assuré une certaine sécurité sur une bonne partie du portefeuille me permet d'avoir un rendement plus ou moins correct, correct. sur le okay. long terme.